Les France de bloc, c'est donc la première échéance de la saison, c'est pour tous le, le premier moment pour un peu se tester et puis tester, euh, tester tout le travail qu'ils ont fait pendant l'hiver pour, pour progresser cette année et donc c'est vrai que ça, ça reste une compétition qui est très importante euh, à la fois pour les tout meilleurs mais également pour, euh, pour les, des gens qui sont un peu en dessous et puis qui, qui espèrent ben, exploser sur, sur cette compétition là. Quoi. Alors pour commencer ce circuit d'âme, on a voulu proposer un mouvement de coordination donc qui va se jouer en deux temps, une prise d'appui sur une prise de pied et un mouvement de prise de risque de déséquilibre pour atteindre une très grosse prise. On commence rarement des finales par des blocs physiques, on commence par un petit peu de spectacle, un petit peu d'acrobatie et ensuite on va sur des qualités physiques. cette année en finale de championnat de France euh, puisque le, le temps limite a un petit peu évolué. Euh, donc avant on avait 4 minutes pour faire les, les, les blocs en finale avec la possibilité de continuer son essai euh, malgré la fin des, des 4 minutes. Aujourd'hui c'est terminé, euh, donc au bout des 4 minutes, donc en, comme en qualification, comme en demi-finale, la prestation du, du grimpeur sera, sera stoppée. Alors pourquoi on en arrive là euh, Parce que l'IFSC nous a appris qu'elle allait changer la règle, assez récemment, donc ben, nous on l'applique directement sur, sur nos championnats de France dans la mesure où euh, ben, les, les, les six meilleurs grimpeurs potentiellement peuvent aller jouer euh, sur les compétitions internationales, donc il faut qu'on qu puisse leur proposer une compétition qui les prépare à ça. Alors, après le premier bloc, euh, tout en technique euh, et en coordination, on va passer sur le bloc numéro 2, c'est un bloc qui risque d'être beaucoup plus physique. Vu le profil, il y a du dévers, les volumes, ils sont pas tous dans le bon sens et un départ déjà original. Oui, on est là à la fois en repérage pour voir des gens qu'on ne voit pas forcément le reste de l'année et puis également pour suivre des gens qu'on entraîne au quotidien au Pôle France à Fontainebleau voir un peu voilà, les niveaux de performance où ils vont grimper ce week-end. Donc on va dire que des... c'est un peu hétérogène parce qu'il y en a qui... qui jouent leur sélection ici, il y en a d'autres qui savent qu'ils sont déjà sélectionnés donc ils ne sont pas forcément tous au même niveau de forme. Mais bon de toute façon, de gagner le titre de champion de France, euh, voilà, c'est un objectif majeur pour tout le monde. Alors pour ce bloc numéro 3 dans le circuit de finale dame, on a voulu jouer sur la complexité. Il y, a des, voilà, il y a des prises et des volumes qui ne sont pas forcément euh, nécessaires pour réaliser le bloc mais on a voulu créer un petit peu des leurres et des pièges et on va voir si les grimpeuses sont capables de comprendre un petit peu la séquence et euh, de déchiffrer un petit peu voilà, cette espèce d'énigme qu'on a voulu poser sur le mur. Pour le dernier bloc des hommes, là on a Alban et Mika qui sont très très proches puisque simplement deux essais les séparent. Deux blocs à vue pour Mika et deux blocs en 4 pour Alban. Et là en live, on a Alban qui est le premier à monter dans ce bloc. Donc là ça va être super chaud. Et s'il réussit à faire ce bloc, il va certainement mettre une grosse pression sur les épaules de Michael, qui va être dans l'obligation de faire le bloc s'il veut gagner le titre de champion de France. Ça va être chaud, chaud, chaud jusqu'au bout ouais. Magnifique Alban Levier Et en plus il nettoie la prise de départ pour son pote derrière. Donc voilà, on a Alban qui vient de faire le bloc, il passe donc à 3 blocs 3 blocs en 6 pour Alban. Et donc ça, ça fait que Mika, s'il veut gagner, il a 3 essais pour 4 essais pour réaliser ce bloc. Si c'est le cas, il gagnera, sinon ça sera Alban. Voilà, Ça se joue comme ça une finale de bloc c'est ce qu'on aime dans le suspense de ce sport. Allez, en tout cas, il sait qu'il faut qu'il compose. Il sait que c'est possible. C'est carrément dans ses cas, dans ses compétences. Hein. Il serre les Allez. dents, il serre les dents. Oh. Attention, il faut l'encourager. Ça peut être chaud. Une minute dix. Et ben, on peut applaudir Michael Mawem. Il a tout donné. Donc là, on arrive euh, au dernier bloc de la finale. Pour l'instant, c'est très très serré. On a trois filles en fait qui ont un bloc euh, avec un nombre d'essais un peu différent. Donc elles peuvent encore euh, toutes prétendre à gagner euh, dans ce dernier bloc. Ça va donc se jouer entre Mélanie Sandoz, Camille Fay et, et Fanny Gibert. Et voir euh, voilà, Julia Chanourdi qui peut également revenir euh, presque vers la victoire encore si elle fait ce dernier bloc au premier essai. Regardez la puissance, la machine de Chambéry, Julia Chanourdi. Elle va sortir le bloc et à vue. Le public, Julia Chanourdi Alors quoi qu'il arrive, on a eu un, un excellent essai de, de Camille juste avant. Et Camille qui est tombé au dernier mouvement en oubliant de retourner une main qui aurait pu passer en tête et laisser le suspense comme chez les gars jusqu'au bout. Mais là quoi qu'il arrive, euh, on a Fanny qui a fait un bloc à vue qui au nombre de blocs et au nombre d'essais est à égalité avec Julia Chanourdi mais qui après quand on redescend sur, euh, sur les prises de zone toutes les deux ont trois zones, donc euh, là d'ailleurs, en, en direct, au moment où je parle, Fanny vient de faire la quatrième zone, donc quoi qu'il arrive, Fanny ne pourra, pourra pas être rejoint. Félicitations euh, pour ce titre, c'est la deuxième fois dans ta carrière en senior. Fanny Gibert est championne de France, qu'est-ce que ça fait, ça fait Ça fait des étoiles dans les yeux. Même si c'est la deuxième fois, j'ai l'impression que c'est toujours un truc de malade. Et... J'avais tellement envie de, de refaire bien après l'année dernière où je ne suis pas passée en finale. C'est dur, c'est frustrant, mais de réussir à grimper à son meilleur niveau sur une compétition, sur un championnat de France, dans cette salle où il y a une ambiance de malade, c'est dément. Il n'y a pas de mots, c'est les larmes de joie. quoi. Euh, moi, c'est un rêve de gosse qui se réalise, tout simplement. J'ai gagné une Coupe du Monde, mais il manquait les championnats de France avant tout, c'est la base. Les demi c'est pas facile mais on sait que tout peut changer, ça repart à zéro. Et félicitations aux copains qui ont super bien grimpé en finale. Je me suis donné, je me suis lâché jusqu'au bout. Ce dernier bloc tout en volume, rétatriceps, un gros move de scorpion en arrière. Ouais du régal, il y avait du monde derrière. Je remercie tout simplement tout le monde, les coachs avec qui je m'entraîne depuis des années. Et ça finit par payer. Et petit à petit, il y a beaucoup d'échecs mais c'est comme ça qu'on progresse. Et toute la famille, les sponsors. Et tout simplement, merci tout le monde et l'escalade c'est un sport magnifique.